pourquoi la cigarette permet de draguer. Cette vidéo s'adresse essentiellement à vous mesdames. Ne vous êtes-vous jamais retrouvé à adopter cette position pour fumer, spécialement lorsque vous cherchez à séduire quelqu'un. Mains en l'air, le poignet tourné vers la personne que vous avez en face de vous et tenant évidemment votre cigarette entre deux doigts. Ce qu'il y a de drôle avec cette posture, c'est que votre cigarette vous permet de faire, sans vous en rendre compte, un geste naturel de séduction. Explication. La partie interne de notre poignet est une des zones de notre corps où notre peau est la plus fine. Et derrière cette zone se trouvent évidemment nos veines qui font circuler notre sang. Lorsque vous avez envie de séduire, en vérité, c'est que vous avez envie de vous reproduire. Oui, nous sommes avant tout des animaux mûs par le besoin primaire de faire perdurer l'espèce. En gros, pour celles et ceux qui n'ont toujours pas compris, lorsque vous avez envie de séduire, c'est que vous avez envie de et de faire des bébés avec la personne qui se trouve devant vous. Votre corps va alors se mettre à émettre des phéromones, des microparticules qui vont envoyer le message à votre proie que vous êtes prête ou prêt à copuler. Et certaines de ces phéromones passent par votre sang. Quoi de mieux alors que d'exposer devant votre proie la partie de votre corps dont la peau est la plus fine afin de l'inonder de ces douces substances. Voilà comment les fumeuses draguent en fumant, maintenant vous savez. Et pour d'autres infos sur le tabac, abonnez-vous